C'est parti, à toi la parole C'est nos dit combien A3 A3 TDI 4 TDI 4 Donc elle est en 4 roues motrices mais automatique ça veut dire qu'elle se met en quatre roues motrices uniquement lorsque c'est nécessaire Ouais Alors euh, On met la clé Nous avons une clé baïonnette Hop. On la met là voilà alors on va mettre un peu de suie-glace le frein à main est automatique, dès qu'on bouge il se désenclenche voilà c'est parti elle est caméra de recul ou pas euh, non, il n'y a pas de caméra de recul, il y a des capteurs qui euh, bipent lorsqu'on s'approche des, des obstacles. Alors elle a déjà plus de 000, elle a presque 100 000 km. Donc euh, elle a, je pense, 4 ans. C'est pas une toute neuve. Non, c'est pas une toute neuve. Comme moi j'ai l'habitude de rouler plutôt dans des voitures françaises ici je me rends compte que on est bien assis mais c'est quand même plus dur c'est un peu moins confortable qu'une qu Renault scénique ou une Renault Clio aussi que par rapport justement au Renault qu'on a essayé récemment ou même que la Peugeot que l'on avait essayé récemment aussi les, les trucs sont de couleur pas ce que c'est. Alors on a des boutons, donc il y a des boutons pour, le, pour couper l'air la, conditionné, pour les feux, mettre en route les feux de détresse. Euh, ça c'est pour euh, couper en fait le système anti-dérapage qui doit être couplé à mon avis avec le, le côté quattro la vitesse ou pas euh, Ça veut dire un cruise control, c'est ouais. ça Je pense que oui, mais je ne sais pas où il mais... est. Cette option-là, je pense que tu peux avoir le démarrage sans clé. Ah, d'accord. Et c'est celle-là que... il n'y a pas le démarrage sans clé. Question de une voiture qui donne une impression de solidité par rapport à. comme elle est vraiment très dure sur la route. On a l'impression qu'elle est vraiment très costaud. Plus encore, on va être bien prudent dans notre conduite. Et comme c'est pas notre voiture. Oui, donc euh, moi je la conduis pour la première fois avec toi. Et que, quelles sont tes impressions c'est que le, le, le volant est facile mais il est au toucher il est moins agréable que, que le volant des Renault la direction est bien souple mais le toucher du volant est moins agréable alors moi l'impression aussi c'est que c'est un moteur diesel mais à part le, le bruit qu'il fait pour le reste en termes de Que c'est un diesel. Je trouve... La voiture répond aussi vite qu'une voiture essence. Et alors, côté passager, comment est-ce que est-ce que tu es confortablement assis Bien. Voiture allemande, donc. Euh... Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'on est bien là. Beaucoup d'eau sur la route, ce qui rend la... le passage de route plus bruyant dans l'habitacle, le niveau sonore est très bas tu as les clignotants sur les sur les rétroviseurs ouais Rétro. je vais me rabattre le clignotant fonctionne là aussi elle a du coup plus pas ah, oui, Pour démarrer il faut obligatoirement débrayer dans une montée, on va voir si elle a du couple. Est-ce qu'elle a la reprise en troisième Oui elle reprend, elle est vraiment très souple. Oui. Sans problème. Plus souple encore que la peso freine bien. Oui, je me disais justement que pour une diesel, elle a du frein moteur. Généralement, c'est plutôt avec l'essence qu'on a ça. Non, même avec les visuels. Et les suspensions sont bonnes. C'est assez dur. Hein. Ce qui garantit une bonne tenue de route. Mais c'est assez dur. Ah oui, on On le voit avec ce casse-vitesse. Oui. On le sent bien. Oui, on le sent bien. portières dans, dans les portières. Alors la banquette arrière, elle peut se rabattre un tiers, deux tiers, ce qui était bien pratique pour mettre ta chaise, effectivement. Donc en plus comme on a fait deux tiers, on a pu la, la chaise est bien coincée et ne bouge pas dans le coffre. Oui. Et alors on a des beaux rangements qui sont déjà bien occupés aussi dans la, sur la colonne centrale. Je vais vite vous le montrer. Voilà. De cette voiture, alors là, mon papa était sympa il les a mis en automatique, et donc il gère en fonction de la luminosité, il s'allume et il s'éteignent automatiquement. Donc, euh... Voilà. On se fait vite au confort de l'automatique. Ouais. Le tout nouveau quartier qui a été construit ici et qui est encore en construction. Vous pouvez le voir sur la droite. On va tous passer dedans. Ça, tu connais parce que tu es déjà venu C'est une grande salle où il y a des tas de manifestations, des spectacles, des foires. Des euh, salons. Et ouais, des salons. Bon. Que penses-tu en général de cette voiture Je préfère le Renault Océanique. Pourquoi Parce que on est assis un peu plus haut, donc on voit mieux pour la conduite. Et il euh, n'y a rien à faire la voiture française est quand même plus confortable que la voiture allemande. sur l'embrayage si je veux démarrer. Voilà. Attention, on est parti. Elle ne me fait pas bien parler, comme vous pouvez le voir. Veuillez prendre la première sortie. Ah, elle a été vexée, mais non, elle a fait attention à sa diction. Voilà, nous prenons la première sortie. Dans la boîte à gants, attends, je dois redémarrer. Petite dois faire boîte à gants, hein. ouais. Oh l'instant Tournez maintenant à gauche. Et nous, on va continuer tout droit. Que j'aime bien sur cette voiture, c'est l'écran qui se raballe. Ah, qui, qui rentre dans. Veuillez prendre la quatrième. Hop, petit bout de chien. Tournez maintenant Hop. à droite, puis tournez de nouveau voilà. à droite. Et ça, ton papa ne le sait pas. maintenant à gauche, puis tournez de nouveau à gauche. Ça, ça va pas être. Non, mais je peux plus faire ça. Elle se trompe. Je peux pas tourner à gauche. C'est interdit oh. Ah tu vois ah, Le GPS là, il a... La destination, la destination se situe sur le côté gauche de la route Voilà Et nous voici Vas-y tu mets le frein à main Et voilà, et je le sens dans la pédale Cher monsieur, le grand connaisseur des moteurs, quel sera le mot de la conclusion Il faut encore voir si on sait voir combien on a consommé. Ouais, si on fait ça. On va se reperdre maintenant dans... Comme ceci. Et je me demande si on n'a pas d'informations. Ici, avec les touches nous avons consommé 6 litres au 100 pendant notre petit périple alors je vous dis à au revoir à bientôt à bientôt pour une prochaine vidéo